Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo unboxing, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de beaucoup faire ni haul. Euh, ni unboxing, je vous remettrai les définitions pour les personnes qui comme moi euh, sont pas trop euh, anglais modernes euh, mais là j'ai vraiment voulu le faire parce que c'est un produit qu'on ne trouve pas en France et il n'y a quasiment aucune vidéo francophone pour présenter ce planner qui est donc euh, le planner de Placian Planner voilà, J'aime ça a mis un petit moment arrivé. Euh, parce que c'est en provenance des États-Unis, donc voilà le paquet, et c'est parti pour le déballer. Euh, la vidéo, c'est fait maison, euh, donc je ne change pas de plan pour le moment. Voilà. Hop. voilà. Alors, cette marque-là, elle est assez originale, elle a démarré avec un Kickstarter. Ça fait du bruit. Alors. Je vais vous parler un petit peu euh, de pourquoi euh, ce planeur, pourquoi cette marque, euh, ce que j'ai trouvé intéressant et euh, pourquoi finalement j'ai fini par euh, craquer euh, et me dire « Allez, je me fais plaisir, je l'essaye. » Et pourquoi a priori on ne trouve quasiment rien en français sur, euh, sur ça. Donc on a un récapitulatif de la commande. Ça, se sont normalement, je ne les vois pas, je ne sais pas pourquoi, les, euh, les petites euh, tables, les, euh, les onglets pour pouvoir attraper. alors Il faut traduire à chaque fois parce que euh, le site n'existe euh, qu'en anglais. Ils ont un blog extrêmement intéressant avec des articles écrits, mais encore une fois, en anglais. Euh, ça, ce sont des petits marqueurs. Euh, alors, j'ai quasiment pas de marqueurs, j'ai des surligneurs. J'ai pas de marqueurs, j'en ai deux, un noir, un gris. Euh, j'ai des surligneurs et euh, je me suis dit bon, allez, je vais tester euh, que j'y suis sur de la marque, qui devrait être adapté au papier. Je vais revenir à ce problème de papier. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des stickers book. C'est des, des ensembles de petits stickers qu'on peut coller dans les, dans les agendas ou autres. Et enfin, euh, il y en a d'autres modèles. Euh, ce qui était euh, l'élément normalement euh, majeur euh, du, de la commande, bien sûr, c'est euh, le planeur en lumière. Donc là j'ai pris la taille euh, qui est dite médium, la small c'est du A5, euh, j'étais très étonnée que small on considère comme A5 et le grand format c'était du A4, donc vraiment des formats de euh, grande taille, hein, très très important. Moi je ne me sentais pas du tout de repartir sur euh, du A4, j'étais persuadée que j'allais prendre un A5 parce que généralement je prends toujours du A5 et c'est ce que je recherchais. Le problème c'est que mon planner euh, précédent que j'utilise encore en ce moment, euh, qui est très bien, qui n'a pas de défaut, qui en plus est en français, euh, qui a été conçu par euh, une Belge, que franchement je vous conseille, euh, qui est vraiment vraiment sympa, euh, je vais vous le... Le montrer, alors je cherche un endroit où il n'y a pas trop de. Euh, bon, bah tant pis, <rire> pas trop de choses. Euh, c'est le euh, Happy euh, Flow, euh, hop, l'agenda WoW. Hop là, l'agenda WoW. Le problème, c'est que, euh, effectivement, en début de semaine ou avant de commencer euh, la semaine, euh, je suis en train de vérifier qu'il n'y a rien de. Là par exemple, je dois faire signer un chèque à quelqu'un, donc euh, je vais éviter de vous mettre, euh, vous mettre son nom, forcément. Voilà. Là il n'y a personne, c'est très bien, il n'y a rien. Euh, donc ça c'est super. En début, est, il est vraiment très beau, le papier est de très bonne qualité, c'est euh, une conception euh, plutôt écologique, donc c'est vraiment euh, un bel agenda. Et il euh, y a des petites citations inspirantes, il y a euh, toute une partie euh, développement personnel, réflexion sur soi, son année, ce qu'on souhaite. Euh, le défi, il y a quand même quelques petits défauts, La, le premier c'est que euh, ce format A5 qui me convenait euh, commence à me poser problème parce que même si j'écris très petit, euh, mes tâches, de, mes listes de choses à faire euh, ne tiennent plus du tout sur une colonne de côté et je commence à en avoir partout sur mes jours euh, de manière euh, beaucoup trop massive, euh, c'est voilà, trop de choses à faire, trop de to do list, euh, et ça rentre plus dans le format A5 tout bêtement. Euh, mais l'agenda est vraiment très très bon, je mettrai encore une fois euh, les informations sur cet agenda euh, parce qu'il est, euh, est super. Et donc c'est une coach belge euh, qui l'a conçue. Maintenant passons oh, au planeur, passion planeur. Alors eux aussi, ils ont des petites choses éthiques que j'aime beaucoup, ils ont démarré leur projet avec un Kickstarter parce que c'était une personne qui cherchait l'agenda parfait, qui ne le trouvait pas. Pour les personnes qui sont fans de plaveurs, elles comprendront, je présume. Euh, et notamment parce qu'il y a euh, tout un marché. Soit c'est agenda et c'est très pro, très euh, cadré, euh, très fermé, très verrouillé. Euh, en termes de possibilités de décoration, soit on part sur des choses un peu plus bugeaux, un peu plus créatives. Euh, mais dans ce cas-là, en termes d'organisation, c'est beaucoup plus difficile. Et ce que la personne voulait, c'était vraiment l'alliance des deux. C'était pouvoir avoir quelque chose de pratique, cadré, etc. Tout en ayant une grande possibilité de personnalisation, de créativité, et euh, tout ce qui nous permet aussi d'avoir envie d'ouvrir notre agenda. Quand on voit... C'est parfois des petits détails, mais pour certaines personnes, pour qui l'esthétique euh, ou euh, le confort ou le côté agréable est important, euh, ce n'est pas des détails d'avoir quelque chose de, de beau euh, qui nous entoure. Alors, euh, donc voilà, j'ai enlevé le plastique. C'est donc le format médium entre le A5 et le A4. Euh, pour l'instant, je ne sens pas d'odeur particulière. Alors, ouf, euh, de près, si de près c'est venu il euh, y, y a quand même une odeur un peu ouais, plastique euh, donc pour l'instant je suis pas fan le toucher est doux euh, hop. Le, le, le toucher est doux il raccroche un petit peu euh, on sent que c'est une matière qui peut euh, évoluer un peu et qui a l'air quand même euh, bah, assez solide je vous mets pour que vous voyez le, le grain c'est pas euh, complètement lisse il y a un petit grain au toucher euh, assez doux Up. Toujours dans leur marque, ils ont le marque-page en, en tissu euh, de la couleur du Kickstarter. Et euh, ce que j'aime bien aussi euh, dans la création, dans la, la conception de cet outil, c'est que donc non seulement ils, euh, ils ont vraiment cherché à avoir une partie euh, développement personnel, une partie organisation concrète et pratique et une partie créativité, euh, fun, etc. Et je vais vous montrer. Comment. Donc, il y a cette chose-là et il y a aussi euh, le fait que quand on achète un planard, ils en offrent un à des personnes dans le besoin. Parce que euh, le, le planner, l'agenda, le, les outils d'organisation, c'est une première étape pour réaliser euh, nos rêves. Euh, et donc, euh, voilà, je trouve que c'est euh, une belle démarche. Alors, tout est en anglais. C'est pas traduit euh, pour l'espace euh, tout début. Donc là, on a bien entendu euh, la page euh, habituelle de euh, ceci appartient à telle personne. Euh, euh, en cas de, si vous le trouvez, euh, vous le rapporter. Et là, hop, je vous montre montrerai rapidement. Euh, C'est euh, des informations sur... Pardon <rire> Ça peut arriver coup de téléphone, euh, j'ai pas oublié de couper mon téléphone, euh, donc expliquer euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous motive euh, dans la vie, quelles sont les valeurs, euh, tout ça c'est des choses très courantes en développement perso euh, parce que nos valeurs on s'appuie dessus pour changer et pour être en accord avec, euh, donc il nous propose de, de rêver grand, de travailler à ce qu'on a envie de réaliser et euh, Là, c'est euh, Your Passion Roadmap. Donc, en fait, c'est euh, un peu le... Alors, on vous la carte routière euh, de nos passions. Chez nous, ça pourrait être euh, des roues, des sphères euh, euh, de domaines de vie. Euh, venir voir un peu nos objectifs euh, à court, moyen et long terme généralement plutôt d'ailleurs, en commençant par le long terme, pour le découper en petits objectifs plus proches. Euh, il donne aussi des consignes. Donc, Par contre, c'est en anglais. Si vous avez du mal avec l'anglais, c'est pas forcément un truc super pratique, mais vous pouvez l'utiliser autrement, euh, coller des images ou euh, utiliser. Il y a beaucoup de, choses, de, de, de, retour, de ressources disponibles euh, pour le développement euh, personnel en français. Les pages suivantes présentent Là, on est sur du classique, les pages euh, annuelles 2022-2023. Et ensuite, on va retrouver quelque chose qui va beaucoup revenir. Euh, l'espace des infinies possibilités, je crois. Oui, l'espace des infinies possibilités. Donc là, on va pouvoir mettre ce qu'on souhaite justement pour ces années 2022-2023. Et, et ça, on va le retrouver toutes les semaines. Hop, Une page mensuelle classique. Alors, ce qui est pratique, ça, c'est la version datée. Il y a les versions datées, non datées... Euh, et je crois que. Alors moi j'ai pris la version euh, de année, annuelle, qui commence en janvier et termine euh, normalement en décembre. Il euh, y a des versions aussi euh, académiques, donc ça c'est les rentrées scolaires. Et euh, là ce qu'on voit c'est que euh, hop là, ça a commencé le premier euh, était un samedi. Donc tout ça, c'est grisé, on n'a pas besoin de se prendre la tête, c'est très pratique. Et ça, il y a plein d'agendas qui ne le font pas, où on cherche, euh, c'est pas très bien fait. Et euh, ils ont été assez généreux aussi. Euh, souvent, c'est, euh, je crois que c'est 5 Et la sixième, ils mettent deux dates sur le même truc. Le problème, c'est que pour les personnes qui sont vraiment euh, très visuelles, qui ont vraiment besoin d'une organisation euh, temporelle euh, qui cale extrêmement... Euh, sur de l'espace, euh, non, je ne peux pas avoir euh, deux jours sur le même, la même case, c'est déstabilisant pour ces personnes-là. Euh, moi, ça me dérange assez peu parce que je n'utilise généralement pas des masses les vues mensuelles, je suis très semaine, euh, mais ça dépend. On a la structure en bas qu'on va retrouver dans les semaines, à savoir, euh, alors là, c'est projet et pas tout doux. Euh, donc, c'est les projets personnels, les projets euh, professionnels et, euh, et ça, c'est encore autre chose. Ce n'est pas l'espace le, des infinies possibilités, c'est euh, un petit mind map euh, à, à faire. Voilà. Là, on arrive vraiment à l'organisation de la semaine. Alors, les choses que j'ai vraiment euh, beaucoup appréciées, euh, donc alors, je présente un peu la structure. Ici, on a le focus de la semaine. là les bonnes choses qui ne sont arrivées, ça c'est vraiment un truc dans votre agenda quel qu'il soit, n'hésitez pas à noter ça, ça permet euh, de faire comme les exercices de gratitude, de se dire il m'est arrivé telle chose qui était bien, euh, j'ai vécu telle expérience qui était agréable, je me suis fait plaisir avec ça, telle personnalité euh, a fait ça pour moi et ça m'a touché, euh, voilà. Notez les petites choses positives, ça entraîne vraiment notre, euh, notre cerveau, notre esprit à voir les choses de manière plus confortable, plus positive, c'est super. Là, alors, peut-être moins intéressant, euh, notamment pour les non-anglophones, une citation inspirante. Et il me semble qu'il y a une petite explication avec euh, une idée d'exercice à faire avec. Euh, voilà. euh, là, on arrive à la semaine. Hop. Ça, j'ai adoré. Parce que moi, j'ai justement souvent le, le souci, je veux marquer la barre de midi. Parce que pour moi c'est un repère visuel, il y a le matin, il y a l'après-midi je suis obligée de la tracer moi-même quand je ne me plante pas. Là elle est marquée par défaut, donc on sait que là c'est midi. Euh, ce qui est très appréciable aussi c'est les heures. Donc ça commence à 6h du matin. Pour les personnes comme moi qui ont tendance à se lever entre 4 et 6 heures du matin à commencer euh, à faire un travail de veille et d'information à 6 heures du mat, euh, c'est vraiment appréciable d'avoir ce passage-là euh, passage où je peux noter ça. Euh, parce que là, je vois, mon, mon autre agenda commence à 7 heures du matin et il y en a beaucoup qui commencent qu'à 8 heures. Et il se termine à 10h30 le soir. Donc, euh, ça permet aussi d'être euh, plus souple pour les différents chronotypes. Euh, le chronotype, c'est notre tendance naturelle à être soit du matin très tôt comme moi, soit du soir. Donc, les personnes qui vont plutôt se coucher plus tard que la moyenne, mais mieux travailler le soir. Par contre, le matin, il ne faut pas trop leur en demander. Euh, donc, c'est vraiment euh, une belle journée qu'on nous propose et euh, tout en bas, on a toujours cette structure-là. avec. Euh, la, la to-do liste, les, la liste de choses à faire euh, personnelles, la liste de choses à faire professionnelles. Alors au début, je me suis dit, oh, on s'en fout, machin et tout, euh, ça, je, je m'en fous, je mélangerai. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment intéressant pour retravailler euh, des fois l'équilibre vie perso-vie professionnelle, il est pas très très bon. Euh, et ça mine de rien, ça peut nous permettre de jeter un petit coup d'œil euh, sur ce qui nous encombre au niveau de la tête, au niveau des pensées, au niveau des choses à faire. Euh, et de voir des fois si on se rend compte que la liste, euh, une des listes est euh, pouf, systématiquement gigantesque. Est-ce que c'est vraiment. Il euh, n'y a pas un petit problème là-dessus Et enfin, l'espace des infinies possibilités qui est ici. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cet espace blanc euh, qui va permettre d'avoir euh, es un espace créatif euh, mais aussi euh, tactique euh, pour prévoir des choses etc. Il euh, y a des focus mensuels alors là si vous voyez ici là, ça c'est la place pour euh, janvier sur le, la tranche on va voir je sais pas si on l'a au, au retour oui voilà on voit que c'est grisé c'est grisé en fonction euh, en fonction des mois voilà donc si je prends euh, un mois assez haut parce que ma caméra est haute <rire> voilà euh, là, on a février et hop, on est un peu plus bas que, que janvier, ça permet de retrouver facilement. Mais moi, je vais mettre des tables, euh, des, les tables, pardon, en, en français, c'est les anglais. Euh, parce que euh, je trouve que c'est très pratique et, euh, et je suis pas très habile de mes mains. Donc, euh, je préfère largement euh, avoir un truc qui se touche, qui se sent, euh, plutôt que devoir euh, chercher purement à la vue. J'aime bien avoir les combinaisons des deux. Et en fait, tous les mois, chaque fin de mois, et ça, c'est vraiment superbe, il euh, y a un, un espace de réflexion et de conclusion sur le mois. C'est pour ça que je vous disais aussi que euh, le journal, je suis en train de, le, de chercher justement ces euh, fins de mois sur l'autre en français. Euh, ça, il y a aussi ces réflexions-là sur le Happy Flow, euh, ce qui est une très belle chose. Et c'est vraiment intéressant à faire, que votre agenda soit prévu ou pas, euh, nativement avec ces espaces-là, euh, se dire en commençant certaines périodes de temps, hein, que ce soit un mois, un trimestre, une semaine, une année, euh, se dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mon... ma... ma section de temps précédente Et... Sur quoi j'ai envie de me focus en fait sur la prochaine euh, Qu'est-ce que j'ai envie de développer Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer Qu'est-ce que ça m'a apporté Qu'est-ce que j'ai pu apprendre pendant ce mois-là euh, C'est vraiment des choses hyper, hyper intéressantes à mettre en place dans sa vie euh, quotidienne. Donc, euh, si votre agenda ne le fait pas, essayez d'avoir un carnet ailleurs, quelque part où vous pouvez noter euh, ces petits bilans. C'est vraiment des choses très très intéressantes. Il euh, y a aussi un bilan un peu plus conséquent, il me semble, à 6 mois. Euh, mais là, je vais vous montrer. Voilà, ça, il y en a encore à la fin de l'année. Spécifique à la fin de l'année, celui de fin de mois et celui de fin d'année. Et après, on retrouve quand même pas mal de pages avec. Des pages blanches, des pages à petits points. Alors, pour les personnes qui ne sont pas rodées, souvent les pages à petits points sont très intéressantes, soit pour écrire, euh, soit pour faire des petites structures un peu bullet, euh, etc. de l'autre journal. Hop Et une pochette où vous pouvez ranger les documents et tout ça à la fin. Donc, voilà pour la présentation euh, du journal. Euh, pourquoi il n'y a pas de vidéo en français euh, A priori, il très peu. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à en trouver ou euh, quasiment pas. Euh, parce que euh, déjà, les frais de port sont terriblement chers. Ils sont à 20 euros. Et euh, donc, euh, je préfère vous prévenir euh, si ça vous intéresse. Ils sont à 20 euros. N'hésitez pas à voir euh, si jamais le, le truc vous intéresse, à voir euh, avec d'autres personnes de votre région, euh, s'il si y a moyen de faire une commande groupée ou des choses comme ça, ou à laisser tomber si c'est euh, parce que c'est vraiment excessif. Et euh, moi, j'ai eu également 4 euros de frais de douane à payer en plus à la poste euh, pour récupérer mon, mon colis. Euh, ah euh, oui, j'ai oublié de préciser, bien entendu, j'ai pas de partenariat ou de choses comme ça. Et euh, un autre truc qui m'intéressait énormément, c'est qu'a priori, le papier, c'est du 120 grammes. Alors, pour les personnes qui sont pas dans le trip euh, papeterie et tout ça, on <rire> va pas forcément parler. Mais alors là, pour les personnes qui sont fans de planeurs, c'est juste euh, extraordinaire. Euh, la plupart des agendas de base, on va les trouver sur euh, du 70-80 grammes de pas très bonne qualité. Pour les agendas de très bonne qualité, on va les trouver euh, à 80 grammes avec papier type Clairefontaine. Euh, Clairefontaine, c'est une des seules marques à proposer euh, vraiment ce papier extrêmement qualitatif. Euh, c'est une marque française et euh, qui a un papier mais euh, magique. Euh, et euh, dans le Happy Flow, le papier, je sais plus si c'est du 80 ou du 90. Je sens que c'est du 90 grammes, mais en, en français, on trouve, euh, autant que je sache, pas plus. Ou alors, il faut s'orienter sur euh, des bujauds un peu mix média ou avec des papiers spécifiques, mais voilà, c'est des bujo, c'est des carnets en fait, il n'y a pas la partie agenda et tout ça. Donc là, on... enfin au toucher, ça se sent, il y a une, une épaisseur, il y a euh, quelque chose qui est présent, quoi. Hop. Mais le problème, c'est que voilà, visuellement, visuellement, ça ne se voit pas. Euh, Peut-être en le bougeant, vous voyez qu'il y a une certaine résistance du papier. Et euh, pourquoi c'est important euh... C'est important notamment pour les personnes qui ne supportent pas le ghosting. Euh, ghosting, ghost, fantôme, euh, c'est quand ça traverse le, le papier, on écrit d'un côté, on tourne la page et on voit le, par transparence l'écriture de l'autre côté. Euh, quand on utilise des stylos euh, des stylos gel, euh, un peu comme ça, ça très vite tendance à faire euh, du ghosting. Et euh, ce type de papier normalement euh, permet de ne pas en avoir du tout. Donc, je ferai des tests stylo, marqueur, etc. Euh, plus tard. Mais euh, voilà, 120 grammes, on est vraiment sur un, un papier euh, très intéressant pour les personnes qui ont besoin de travailler en couleur aussi. Sauf si on prend des crayons de couleur où on peut se permettre, dans ce cas-là, euh, un papier à 80 grammes classique. Si on veut travailler avec des surligneurs ou des choses comme ça, parce que, euh, encore une fois, ça dépend des personnes, les personnes elles vont noter sur un post-it, ça leur ira très bien, le téléphone leur ira très bien, euh, mais il y a des personnes pour qui le, le côté matériel, le côté espace est beaucoup plus important et nécessaire pour l'organisation. Euh, et dans ce cas-là, euh, ça peut être des réflexions à avoir. Et, si en plus vous avez euh, un besoin de créativité important, bah, oui, il y, y, y a un intérêt à avoir un matériel un peu spécifique. Pour la plupart des gens, non, mais bah, c'est à vous de sentir. Euh, quels sont vos besoins euh, Donc je testerai également euh, les marqueurs sur ce papier-là, probablement sur un autre, et puis euh, euh, je vous ferai un, un retour par rapport au bleeding oui, encore un terme anglais alors bleeding, saignement <rire> c'est le fait que quand on met alors c'est surtout valable avec les stylos plumes avec les encres euh, et moi je n'utilise plus du tout de stylos plumes parce que l'utilisation euh, trop euh, espacée fait que je trouve ça se bouche et ça ne me convient pas je préfère encore écrire à la plume euh, notamment à la plume de verre qui a une écriture assez extraordinaire euh, mais le bleeding le f... donc le saignement c'est le fait que quand on écrit ou quand on pose la, la pointe du, du, du feutre, du marqueur, de, de, de la plume, etc. de notre stylo, l'encre va diffuser dans le papier. Donc il y a des encres... On a à peine posé, donc si on écrit petit, avec un bleeding, c'est juste pas possible. Quoi. Euh, normalement, cette, ce papier-là est prévu euh, pour ne pas saigner et ne pas euh, avoir cette euh, transparence, donc ni bleeding ni ghosting. Voilà, <rire> je vous ferai le point là-dessus. Euh, je vais également mettre les onglets, <rire> puisque chaque fois, il faut que je traduise. Onglets. Je vous mettrai euh, dans la barre info tout un ensemble de traductions, euh, parce que quand on est... Euh, on peut aimer la papeterie et ne pas être à jour sur les termes anglais, les termes techniques euh, qui sont euh, très répandus euh, de plus en plus dans les vidéos françaises. <rire> voilà. Quand je les utilise, j'essaierai de vous mettre toujours la, la traduction ou les définitions. Je vous souhaite euh, plein de belles choses et puis euh, une belle année organisée, juste ce qu'il faut et encore une fois avec beaucoup de créativité. Salut!